Bonjour et bienvenue dans cette mini-capsule dédiée cette fois-ci à la résolution d'un système d'équations à deux inconnus. Alors vous avez vu dans vos modules de cours qu'il y a plusieurs méthodes pour résoudre un système d'équations. Je vais vous présenter la première ici, la méthode par substitution. Tout d'abord je vous donne un exemple de système d'équations à deux inconnus. On a bien x et y, deux inconnus, et on a deux équations qui vont définir ce système. 2x plus 3y égale moins demi et 3x moins 2y égale moins 18. Donc la substitution, ça consiste à exprimer une des inconnues en fonction de l'autre. Une fois qu'on aura trouvé cette expression d'une inconnue, on va la remplacer dans une de nos équations de départ pour en fait finir par tomber sur une équation à une inconnue que on sait parfaitement résoudre. Une fois qu'on aura résolu cette équation-là, on va pouvoir résoudre facilement la deuxième, vous allez voir comment, et on va pouvoir résoudre tout simplement notre système d'équations en entier. On commence du coup. Premier point, on veut exprimer x en fonction de y. Donc je vais choisir une des équations au hasard. Euh, on va prendre la deuxième, hein, 3x moins 2y égale moins 18. Et donc exprimer x en fonction de y, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à gauche, comme quand je résous une équation, je veux x égale quelque chose. Donc si le processus de résolution d'une équation est n'est pas encore clair pour vous. Euh, je vous renvoie au cours et aux capsules correspondantes, puisque là, on va l'utiliser pendant toute cette vidéo. Hein. Donc, pour exprimer x en fonction de y dans cette égalité, ben, tout simplement, hein, on va annuler les y à gauche et du coup, les récupérer à droite. Ça va nous donner 3x égale moins 18 plus 2y. Et il nous reste ce 3 qui est multiplié par x. Donc, on va tout simplement tout diviser par 3. Hein. 3x sur 3, ça donnera bien x. Et de l'autre côté, on aura moins 18 plus 2y, également sur 3. Donc là, qu'est-ce qu'on a On a x égale quelque chose avec des y dedans. Donc ce qu'on vient de faire, c'est exprimer x en fonction de y. Je peux développer encore un petit peu tout ça, hein, puisque à droite, c'est une, une addition de fractions. Donc je peux les décomposer. x égale moins 18 sur 3 plus 2y sur 3. Et moins 18 sur 3, ça fait moins 6. Donc on arrive à cette forme un petit peu plus simplifiée x égale moins 6 plus 2 tiers de y. Encore une fois, j'ai des x d'un côté, j'ai des y de l'autre, donc j'ai bien exprimé x en fonction de y. On a fini le premier point de la méthode par substitution. Deuxième point, on va prendre une des équations. Donc ici, je vais prendre la deuxième, comme ça, ça nous fera travailler sur les deux. Hein. Et on va remplacer x par la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire par la valeur avec des y dedans. Donc ici, 2x plus 3y égale moins 11 demi notre 2x va se transformer tout simplement en 2 fois la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire 2 fois moins 6 plus 2 tiers de y. Notre nouvelle égalité, notre nouvelle équation, sera donc 2 fois moins 6 plus 2 tiers de y, plus 3y, égale moins 11 demi. Et ça, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement une équation à une inconnue. Et on sait parfaitement le résoudre. On développe un petit peu euh, déjà ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc 2 fois moins 6, moins 12. 2 tiers de y fois 2, 4 tiers de y. Plus 3y égale moins 11 demi. On va regrouper toutes les unités à droite. On va donc tomber sur 4 tiers de y plus 3y égale moins 11 demi plus 12. Et ça va nous donner à la fin, du coup, 13 tiers de y égale 13 demi. Comme pour la capsule sur les équations, ici, pour avoir y seul, on devrait diviser par une fraction. Diviser par une fraction, je vous le rappelle, c'est multiplier par son inverse. Donc tout simplement, y va être égal à 13 demi fois 3 sur 13, ce qui est égal à 3 demi. On a trouvé la valeur de y dans notre système d'équation, 3 demi. Maintenant, tout à l'heure, on a exprimé x en fonction de y, et on vient de trouver la valeur de y. Donc, tout simplement, il nous suffit de remplacer la valeur de y dans l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure, pour pouvoir calculer la valeur de x. Ici, x égale moins 6 plus 2 tiers de y, c'est-à-dire moins 6 plus 2 tiers de 3 demi, puisqu'on vient de trouver la valeur de y. 2 tiers fois 3 demi, ça fait 1, donc x est égal à moins 6 plus 1, x est égal à moins 5, tout simplement. Donc, les solutions de mon système d'équation sont x égale moins 5 et y égale 3 demi. Alors, maintenant qu'on a ça, euh, une étape importante à faire, qu'il faut faire le plus souvent possible, c'est de vérifier nos réponses. Alors, pour ça, tout simplement, on va reprendre les égalités de départ, notre système d'équation de départ. On va remplacer x par sa valeur, on va remplacer y par sa valeur, et on vérifie bien qu'à la fin, on tombe bien sur moins 11,5 sur la première équation, et moins 18 sur la deuxième équation. Si on tombe bien sur ces deux valeurs, ça veut dire que nos valeurs de x et de y sont justes, et qu'on a bien réussi à résoudre ce système. Donc je vous invite maintenant à voir la deuxième capsule qui va suivre, euh, qui va vous présenter la deuxième méthode de résolution de ce système d'équations.